Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon bullet journal. Le bullet journal c'est une technique d'organisation euh, qui se fait à partir d'un carnet unique euh, de ce type-ci et qui permet en gros euh, d'avoir tout dans un carnet avec des listes, des calendriers, des tas de trucs en fait pour pouvoir s'organiser au quotidien ou hebdomadairement ou mensuellement ou même annuellement. Tout ça dans un carnet qu'on emporte partout avec soi. En gros l'idée c'est que chaque semaine, chaque jour, on fait une liste des tâches à faire dans la semaine ou euh, dans la journée, et on coche au fur et à mesure ce qu'on a fait, on fait une petite flèche euh, si on a dit qu'on remet au lendemain, et ça permet de savoir euh, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, etc., et d'organiser son temps. J'ai découvert le bel Journal avec une vidéo euh, très connue que je vais vous mettre en lien, qui présente un peu le principe. J'avais commencé il y a quelque chose comme trois ans, euh, c'était dans, dans ce carnet-ci, où je ne faisais en fait que euh, la technique des listes. Euh, parce que j'avais pas spécialement besoin d'autres, et puis bah, c'est ça euh, la base du bel journal, sauf que, euh, comme vous pouvez un petit peu euh, le constater, c'est relativement moche, en fait, voilà, j'avais j'avais ça, et en plus, plus le temps passait, plus mes listes euh, étaient euh, cradingues, donc en fait, euh, clairement, chaque jour, j'avais pas envie d'ouvrir ce carnet, parce que euh, bah, l'intérieur était pas spécialement attractif et euh, ça a duré je pense 2-3 mois et après j'ai abandonné euh, l'idée de faire euh, ce bullet journal. Il y a à peu près un an, j'ai vu la vidéo euh, d'une booktubeuse assez connue qui s'appelle Bulldop, que je vous mettrai le lien, qui présentait du coup son bullet journal et il était tellement joli que en fait j'ai eu envie de moi aussi avoir un truc joli comme ça, ça m'a remotivé pour faire ça. J'ai acheté euh, ce carnet que j'avais commencé donc en juin euh, l'année dernière qui s'étend jusqu'à euh, juillet cette année et euh, bah, j'ai commencé tout simplement euh, mon bullet journal. J'utilise mon bullet journal à la fois comme un calendrier, un agenda, euh, une manière pour moi de noter toutes les lectures que je fais, les séries que je vois, etc, avoir des espèces de trackers comme ça. De savoir aussi combien je dors, euh, quelles sont les tâches ménagères euh, que je fais dans la journée, etc. Il y a un côté aussi un petit peu euh, journal intime, puisque je note euh, les événements qui me sont arrivés, enfin voilà les, les choses un peu marquantes euh, dans mon mois. Il me sert aussi notamment pour tout ce qui est euh, travail sur mes vidéos, pour savoir euh, où j'en suis, ce que j'ai tourné, ce que je dois monter, etc. Et puis il y a tout un tas de listes. De liste de mes tâches de la journée, de mes trucs à faire dans le mois, de des livres que je dois lire, des séries que je dois voir, enfin voilà, je vous en passe et des meilleurs. En gros, je l'utilise pour ça. Dans mon premier bullet journal, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de tests, euh, je vais vous montrer quelques pages, j'ai essayé des tas de techniques, euh, il y en a beaucoup sur Pinterest notamment, vous tapez bullet journal, et il y a plein d'idées de mise en page, de machin, etc. Donc j'ai testé des trucs. Euh, donc bah, là, vous pouvez notamment voir, c'était mon, mon calendrier de l'année. Ça, c'était euh, la manière dont je traquais euh, l'avancée de mes vidéos. Vous avez ici des premières euh, listes, de trucs à faire, là c'était les trucs que je devais écrire, des fois je colle des machins, etc. Je ne sais pas spécialement dessiner donc euh, je suis plutôt du genre à coller euh, des choses, euh, genre il y a des petites photos euh, que je colle, euh, des flyers d'endroits où je suis allée, des tickets de cinéma. J'ai fait aussi tout ce qui est agenda euh, du mois, avec euh, bah, du coup ça permet de mettre mes rendez-vous, mes machins, mes trucs. Là on voit une petite page euh, de moments marquants, donc les trucs qui me sont arrivés dans le mois. Et puis euh, de tas de listes qui sont pas forcément euh, exceptionnellement jolies, hein, faut l'avouer, euh, ça reste euh, des listes à la con et des fois je fais des dessins euh, si j'ai envie. Fin. Ça c'était une technique plutôt sympa avec du, du masking tape, ça permet de ne pas dessiner, <rire> c'est plus rapide. Et puis bah, petit à petit, euh, il voilà, y a des choses qui évoluent. Là par exemple, euh, c'est le moment où j'ai décidé de faire euh, tout ce qui est tracker, donc là on voit euh, en gros c'est ménage, écriture, lecture, euh, YouTube et je coloriais quand j'avais fait la chose. Et du coup, ça permet de... Ça sert pas à grand chose mais ça permet d'avoir une visibilité dans le mois et de s'occuper genre quand tu euh, regardes une vidéo sur YouTube, bah, tu fais ton bullet journal. Là on a une liste des livres que j'ai lu dans le mois, petit autocollant de la marche des fiertés, ticket de train, euh, plus des listes de trucs à faire etc. Faut savoir que non, je n'utilise pas forcément mon bullet tous les jours dans le sens où je vais pas tous les jours, tous les matins euh, faire une liste de mes trucs à faire. Ça arrive quand j'en ai besoin en fait et je vais plutôt l'utiliser soit le matin soit le soir pour euh, bah, faire le point sur ce que j'ai fait dans la journée, est-ce que j'ai regardé une série, est-ce que euh, je suis sortie, est-ce que euh, j'ai fait mon ménage, etc. Ah, ça permet de voir, ah bah mince, ça fait euh, une semaine que j'ai pas fait de ménage, bon il serait peut-être temps euh, de laver des trucs quoi. Ça permet d'avoir une visibilité en fait sur ce que je fais, et d'avoir aussi des tas de souvenirs parce que bah, en gros, c'est comme euh, l'agenda que j'avais au lycée, je colle les machins... Euh, bon, il n'y a pas des gens qui m'écrivent des petits mots dans mon bullet, mais il y a cette idée de euh, souvenir, en fait, sur plusieurs années, euh, avec les trucs que j'ai fait, euh, les trucs que j'ai pas fait aussi. Au mois d'août, j'ai changé euh, de bullet journal, j'en ai pris un tout nouveau, parce que maintenant que j'ai fait tout un tas d'expérimentations là-dedans, euh, bah, j'ai un peu une organisation qui est rodée, et donc euh, bah, j'avais besoin, et puis en plus il était presque fini, hein, mais donc j'ai commencé un nouveau carnet. Donc je l'ai choisi petit, un peu épais, mais pas trop quand même, parce que euh, faut savoir que je l'emporte à chaque fois dans mon sac, donc il faut que ça rentre dans mon sac, tout simplement. Euh, faut il faut qu'il y ait de la place pour écrire, mais euh, que ce soit transportable. Euh, j'ai commencé avec une page euh, qui est dédiée euh, à l'année, en cours, et puis bah, euh, derrière il y a un peu 2018. Comme je sais qu'un carnet va me durer à peu près un an, euh, j'anticipe, j'ai fait en fait tous mes mois, les uns à la suite, pour que ce soit plus pratique et que j'ai pas à chercher à l'intérieur de mon carnet. Ah merde, j'ai un truc à me rajouter au mois de septembre. Enfin voilà, c'est par exemple la page de septembre. Euh, donc avec euh, le truc que je fais, enfin mes rendez-vous, tout ça. Euh, je colorie parce que c'est joli. Euh, les jours qui sont passés. Donc ensuite, il y a tous les mois de l'année euh, qui sont les uns à la suite des autres. Comme ça, pour plus de de facilité. Petite page euh, pour signifier euh, le mois d'août. Ensuite vous avez euh, la liste des livres que j'ai lus euh, ce mois-ci. Ça ce sont mes objectifs mensuels. Je trouve sympa en début de mois de me dire euh, bon bah euh, ce mois-ci ça serait bien que je fasse ça, ça, ça puis à la fin du mois on voit si je l'ai fait ou pas enfin c'est pas très... Euh, voilà. Ensuite nous sommes sur des pages de tracker. Alors celle-là euh, qui est très jolie, c'est pour le sommeil parce que euh, je me rends compte souvent en fait que j'ai des périodes où je suis très fatiguée et où genre je vais dormir dans la journée euh, comme ça à mon bureau sur la table de la salle à manger etc. Donc ça permet de savoir si je dors assez etc. Quand c'est vert ou jaune ça veut dire que j'ai dormi euh, correctement euh, rouge par exemple là, j'ai pas du tout dormi, je m'étais fait attaquer par un moustique. Ensuite euh, à côté vous avez euh, mon tracker du mois donc il y a tous les jours ici, quand j'ai fait un truc euh, genre tournage, montage, et eh bah ben, je fais une croix, ça me permet de savoir un petit peu euh, si euh, j'ai été assidue dans certaines tâches ou pas. Ensuite vous avez mes moments marquants du mois donc alors ils sont mis en page de manière différente, un petit peu selon, donc là j'ai fait genre, j'écris comme ça, plus vertical, plus machin, enfin voilà. Je collé un petit ticket de ciné là, 220 mètres par minute aussi. C'est en gros quand je fais un truc un peu intéressant quoi, autre chose qu'aller faire les courses, euh, bah je le note et comme ça ça me fait un souvenir et ensuite on arrive euh, sur les listes donc qu'on appelle communément les daily donc vous avez ici 1er août, 3 août, 7 août, 10 août donc on voit que je le fais pas tous les jours franchement euh, je dois aller faire à tout casser deux trois fois par semaine mais ça m'aide bien. Quand on sera au mois de septembre et pas bah, je ferai une page ici septembre et puis on continue à la suite comme ça tout tranquillement. J'ai choisi de commencer aussi par l'autre côté parce que euh, je me suis rendu compte que il euh, y avait des choses que j'avais envie d'avoir tout le temps sous la main sans avoir à chercher qu'un 000 ans, voilà, ou en mettant 12 000 post-it euh, en haut. J'ai des pages en fait qui sont à la fin, par exemple là c'est les livres que les gens m'ont emprunté et qui m'ont pas rendu, donc comme ça, et quand ils m'ont rendu, je pourrais faire un petit croix pour dire oui, tu m'as rendu mon livre. Mon planning de vidéo, bon, ben, vous allez être un petit peu spoilé, mais en gros voilà, donc je, comme ça je sais euh, où j'en suis. Ici, euh, petite page qui m'a pris euh, 12 milliards d'années, euh, c'est euh, ma pile à lire, donc c'est des livres que j'ai envie de lire, donc bon, tout n'est pas rempli, mais euh, et quand en gros je l'ai lu, bah, je colorie hein, de manière très originale. Là ce sont des séries euh, que je dois regarder. Ça c'est une page très sympathique que j'ai fait euh, il n'y a pas très longtemps, qui ne sert strictement à rien, si sinon être jolie. Et comme je m'emmerdais euh, alors que j'écoutais des podcasts, et eh bah ben, eh ben, j'ai décidé de faire ça, voilà, donc c'est une page d'objectif avec des petits dessins que je me suis fait chier à faire en recopiant des trucs sur Pinterest. C'est pas tout rempli mais c'est sympathique. Donc voilà, petite technique d'organisation euh, qui me convient très bien et euh, que, que je vais conserver hein, du coup. N'hésitez pas à me dire si vous avez euh, des bolets de journaux euh, vous aussi, comment vous vous organisez etc, quelles sont les pages que vous utilisez au quotidien. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, tout ça. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos.